Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. soit merci je dis merci à dieu pour ce dimanche je suis reconnaissant bien fait' bien fait dans ma vie comme on dit merci Horizontal et vertical. Merci, euh, c'est quelque chose d'horizontal et vertical. Et merci. Et je remercie également l'homme de Dieu, Pasteur Guylain, pour l'opportunité qui m'a donné de me tenir devant vous. Et le peuple de Dieu. La Bible considère une église comme une femme et les sages ont dit on ne laisse pas une femme à la portée de tout le monde à cause de la sémence. On laisse une femme entre les mains de Joseph parce que si la femme veut tomber Joseph va fuir on ne laisse pas une femme entre les mains de David amen. disons Amen je te remercie toi qui es venu à la présence de Dieu ce n'est pas par ta force. Mais c'est Dieu qui t'a fait en ce lieu. Parce qu'il a, qu a préparé une bonne chose pour toi. David a dit je suis dans la joie. Quand on me dit d'être dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu. C'est un lieu où une personne est bénie. Amen. Disons Amen. Amen. De dimanche passé. De dimanche passé. Maman pasteur a levé les biseaux les Mar pardons. Maman pasteur nous a parlé sur le pardon. Et le peuple de Dieu Papa m'a dit vraiment. » Et le peuple de Dieu était béni. Et toujours continue toujours notre thème et les pardons. Et nous continuons sur notre thème, le pardon. Et toujours la Bible et la bise. Prenons nos Bibles. À Avec le respect de la parole tout. Le nous pour honorer la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu est Dieu Dans leur moment de détresse et d'angoisse Ils ont appelé Dieu et Dieu avait envoyé la parole. Et la parole les avait bénis. Amen. Amen. De Samuel. De Samuel. Chapitre 12. Chapitre 12. 12 à 13. Chapitre 12. Verset 12 à 13. Je au nom Seigneur. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'éternel, et Nathan dit à David, l'éternel pardonne ton péché, tu ne point. point. le Seigneur. Amen. Psaume 51. Psaume 51. 1 à 5. 1 à 5.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 Comme j'avais dit, nous parlons sur le pardon. Et maman pasteur dimanches. Et mon pasteur allait parler les deux dimanches. Sur Sur le pardon. Et, aussi, on continue et la moi même aussi je vais continuer sur le même thème. Et mon sous-thème. Je rajoute. demander et donner les pardons. L'obligation des chrétiens Amen Demander Et donner le pardon L'obligation des chrétiens Amen, Amen. Pardon. Demandez pardon Demander pardon Ou pardonner une personne C'est l'obligation d'un enfant de Dieu La Bible nous dit nous avons péché devant Dieu, et Dieu, par son amour, il a chassé l'homme dans le jardin d'Eden. Et cela a fait que l'homme a vu la distance, euh, la distance de l'homme avec lui. Et c'est qui cela demandait à ce qu'une personne puisse venir. emmener le pardon entre la relation d'une personne et l'autre. Pour établir une bonne relation entre l'homme et Dieu. Et Dieu avait pardonné l'homme. Et pardon, c'est quoi selon la définition de cet après-midi Pardon. Pardon C'est ce qu'il y une faute. Ou de ne pas tenir rigueur d'une faute. Amen. Disons Amen. Les pardons, c'est l'essence de l'amour qui sait comprendre l'erreur. Disons Amen. Et tant, que chrétien, et tant que chrétien, nous avons le droit de pardonner ouvertement, ouvertement. et nous avons le droit. Il y a le le pouvoir pouvoir aussi, pardon. De demander aussi pardon. Parce que nous sommes humains. Nous, nous péchons. Et, et nous demandons pardon. Et Nous aussi quand les gens nous font. Bah y a pardon. pardon, pardon C'est pour, pour ça que nous disons. C'est l'obligation. la le tout chrétien. A pardon demander pardon pardonner pardonner le prochain à et lui. de pardonner son prochain pour, pour établir une bonne relation si Dieu nous pardonne et nous, nous aussi nous devons pardonner, nous et nous nous nous pardonner les autres et si nous faisons du mal nous, nous, nous demandons pardon à Dieu pourquoi et pourquoi si les autres nous demandent pardon nous, nous, nous sommes obligés de pardonner mais il y a un problème mais il y a un problème Dans la société chrétienne, la société chrétienne il, y a il y a beaucoup de des gens Qui ne savent pas demander pardon Il y a aussi beaucoup de filles de Qui, qui, ne, qui ne savent pas pardonner Et puis là, ce problème Il y problème. Et d'où vient le problème Et quand il et toutes ces choses qu'on nous, nous les verrons, cela montre qu'il n'y a pas la qui s'appelle que pas Cela montre qu'on n'est pas des vrais Et chrétiens. Et si je n'oublie pas, dans le mois passé, passé j'avais parlé sur le comportement des chrétiens. Sur le comportement un chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien doit naître Comment est-ce qu'un chrétien vivre Comment est-ce chrétien doit vivre Mais un chrétien. Mais on t'appelle chrétien. On ne voit pas l'image de Christ. Et, Et nous avons parlé. C'était pour la première fois pour La a vu un dios. Dans la vie de Dieu, à, à cette époque c'était l'Italie, ils avaient appelé les disciples, les chrétiens, parce qu'ils avaient vu, quand les disciples, dans les chrétiens, un, un comportement de Christ. Comment on t'appelle chrétien Tu ne sais pas pardonner. Comment on, pas bon. Comment on peut t'appeler chrétien Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'es pas, pas chrétien. Tu n'es pas, pas, pas devenu chrétien. Si chrétien. Si tu es chrétien, il faut pardon. Tu dois demander pardon. Il faut Tu dois aussi pardonner. La Bible dit dit Jésus-Christ la croix dit Jésus. Alors, il a dit Père, pardonne ces personnes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi Jésus avait dit cela Parce qu'étant que Christ, il doit pardonner les personnes. Amen. Vie chrétienne. La vie chrétienne. N'est pas facile. Vie chrétienne. La vie chrétienne. Si tu veux marcher, il faut respecter les commandements. Tu dois respecter les commandements ça Que Dieu nous demande. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Doit demander pardon. Un vrai chrétien doit pardonner. Des samuels. venons de lire. Dans 12, 12 à 13. 12, à 13. C'est une longue histoire. Et Et nous le savons. Bible. C'est un, un roi que nous appelons David. Et la Bible nous dit David, c'est un enfant et pas un papa chez son père. Et David, et David élevait le troupeau de son père. Et moment à ce moment-là, le roi qui était au pouvoir, c'était Saül. Et à cause de la désobéissance. Et à cause de... De désobéissance. et Cela a fait que nous avons rejeté Saoul sa Et vie. À David. Et de choisir David. Et, et David a eu comme un roi. Cela a fait que David Et, un jour, bibliai, et un jour Bible a nous dit. David comme roi. David comme roi. À Matina, palais royal. Était monté au palais royal. Et à Van Azo il était assis en train de contempler le pays. La Bible nous dit David a monné la musique à Moasie pour qu'elles soient David avait vu de loin une et femme, qui la femme. Et, et euh, tant d'un roi. La femme l'avait vu. Et tant que roi. Et elle me demandait est-ce qu'on puisse appeler la femme. Et à dima qui na Moasie. la femme. Et Moasie a dit Moasie a soldat naie. Et cette femme était la femme de Jonathan. Et est que moi, Et cela fait que cette femme. était enceinte? Et à David. Il a envoyé un message à David. En lui disant, disant qu'elle était enceinte. Et David a monique que Et David avait vu que. Si ces problèmes sont Et ce sera un scandale. Il a appelé le mari de la femme. Et pour aller plus rapide. David, David avait cherché de et Il avait tué la femme de, le mari de cette femme. Et Dieu n'était pas content pour cela. David a sali les David avait péché. Il est sorti avec la fin de son soldat. Et il a tué. Dieu n'était pas content. La Bible nous dit. Dieu avait envoyé le prophète Nathan. Le prophète Nathan. Pour montrer à David son mal Et David comme roi, Et David comme roi Il était le cœur de Dieu Le roi oh. qui marchait selon la volonté de Dieu Quand le prophète Nathan il lui a montré ses mal David étant que roi à reconnaître Mabé Naïe Il avait reconnu son mal Il avait demandé pardon Roi le roi qui était au pouvoir Il était sur le cœur de Dieu Mais vu qu'il avait péché Il était tombé devant Dieu Il n'a pas regardé qu'il était un roi il avait compris s'il était roi C'est Dieu qui l'avait Et vu qu'il a péché devant Dieu Il était obligé de demander pardon Il y a pardon c'est pour cela dans notre thème. Trop vite demander, et donner, vie, le pardon, demander et, et donner le pardon. Demander et donner le pardon. C'est la obligation à chrétien. C'est l'obligation de tout chrétien. Roi David. Le roi David. Moutoza qui puissant à l'époque. Celui qui était puissant à l'époque. Celui, celui qui était riche. Celui qui était le cœur de Dieu. Mais à reconnaître ma vie. Mais il a reconnu le mal. Et ans, pardon. Il a demandé pardon à, à Dieu. Combien plus fort, yo? Et combien toi yo, Toi, qui n'est rien devant oh, Dieu. Je qui <t> n'a <'en> <qui t 'en> <t 'en> rien devant <t 'en> Dieu. Tu n'as <'en> pas <t> de <'en> valeur <t 'en> de <t 'en> aussi. Si Dieu veut te finir. Mais quel que soit ma béna, quel que soit ton mal. Tu n'arrives ma pas à demander pardon. C'est un risque. risque. C'est un risque. C'est un un C'est un danger. Pour ta vie, Pour ta vie. Et tant que chrétien. Et tant que chrétien tu n'arrives pas à demander pardon. Dieu a toi, tu as toujours raison. Mais Jésus-Christ Jésus sur la croix. À ça là, il m'a donné mon côté. Il n'avait pas fait de mal, mais il a dit à Dieu Papa, pardonne-les, pardon, car il ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi aussi tu peux dire à ton prochain Dieu pardonne-le Malgré le mal qu'il me fait, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Bon qu fait. Dieu ait est pitié. Est-ce que tu peux dire cela la Bible nous dit, on ne peut pas rendre le mal par le mal. Parce que nous sommes des personnes qui connaissent Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est pour cela au début Jésus. Si tu es une personne qui n'arrive pas demandé, si tu es une personne qui n'arrive pas à demander pardon, jusque-là, si tu n'es pas, Jusque pas chrétien. Tu es païen. Parce que chrétien, parce qu'un chrétien est de qui est né de nouveau, image qui a accepté Jésus comme Seigneur, et comme Seigneur et Sauveur est obligé de demander pardon. Il est obligé de pardonner. Obligé de pardonner. Quand on lui fait du mal. Mais combien de personnes va Combien de personnes t'ont fait du mal Tu les as pardonnés Point d'interrogation. Toi-même, tu sais Combien de mal tu as fait Est-ce que tu as déjà demandé pardon Parce qu'il qu y, bah y a des personnes Ils ne savent pas des choses Même s'il fait le mal trouvant Il le trouve normal Aux Il ne va pas demander pardon Et il attend il attend les jours Et pour approcher Pour approcher les ah personnes. Non, non, non. Il faut, aussi, il faut demander pardon. Parce que, parce que, sali, ma parce que tu as fait le mal. Pour que l'autre puisse te pardonner. Et ça, tu tu tu aussi il y a des personnes à sali, ma ma qui peuvent te faire du mal. Mais il faut a pas de pardon. Mais viens me demander pardon. Parce, tu sais, sais, demande pas parce Dieu. que tu as pardon Parce que tu as fait Parce que tu, tu as fait le mal. Avant, que tu Parce fait le mal. Parce que tu as fait le mal. De par parce que de as fait le que tu fait demander que Parce que fait tu que que si Esa, capital bon Parce que c'est très important pour nous. Premier point, Nabiso. Premier point. Sur demander et donner le pardon. Sur demander et donner le pardon. Elo konini et la ramonte. Qu'est-ce qui fait à ce qu'une personne Azarabose m'a pardon. Ne savent pas demander pardon. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Puis le nom Seigneur Amen. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit... Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Parole du Seigneur. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. À ça, grâce. Et fait grâce. À ces personnes qui sont humbles. L Orgueil. L'orgueil. Et ça, la L'orgueil fait qu'une personne ne puisse pas demander pardon. Parce que cette personne voit qu'elle est supérieure. La personne qui a fait du mal. Est inférieure. est inférieure Et rien devant lui. Tu peux être plus âgé que la personne. Tu peux être plus riche. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais quand tu fais du mal à ton et que tu sois plus riche, plus âgé, tu es obligé de demander pardon parce que tu es un chrétien, mais vu tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Tu, vois, tu vas bien que tu as fait du mal à ton prochain. si tu vas lui demander pardon, tu vois, c'est euh, si, comme si tu es devenu euh, faible devant cette personne. Or oh, que ce n'est pas cela. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Oh Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur pardon. doit demander pardon. Le le roi David. Prenons l'exemple du roi David Si tu rentres dans les commentaires bibliques On nous dit que jusqu'à présent Il n'y a, a aucun roi Il n'y a aucun président côté, Que Dieu va appeler L'homme selon mon cœur si Dieu t'appelle l'homme selon mon cœur, Si toi et moi aujourd'hui Dieu commence à nous appeler euh, Tatsa Nous allons devenir orgueilleux Nous allons voir que Dieu est devenu notre ami Nous allons voir que Dieu est devenu notre ami nous allons nous dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Parce que Dieu m'appelle l'homme selon son cœur. Mais malgré ça, malgré ça, David a sali David a péché. à comprendre. Il a compris le, le mal qu'il avait fait. n'a pas Il a fait le mal à Dieu. Pour la à Pour arranger la relation avec Dieu. Il a un ma relation avec Dieu Tu dois lui demander pardon et si tu descends au verset qu'on a dit on comprendre que David a demandé pardon à Dieu le prophète Nathan a dit que Dieu t'a pardonné mais le conséquent c'est okufa. cet enfant va mourir mais le col a déjà David a demandé pardon il a arrangé sa relation avec Dieu, La Bible nous dit il a encore vu cette femme qui était devenue sa Et cette femme était retombée en Et cette femme avait enfanté un en enfant. David pardon. Quand l'enfant est né, Bible est la Bible nous dit Salomon. David avait appelé cet enfant et, enfant. et Vu que Dieu avait compris que David avait appelé sa si relation de pardon, il a dit à Salomon. il a dit à David Salomon. Aïe Salomon. Aubin ne va pas s'appeler que Salomon. Mais moi Dieu, je vais l'appeler, j'ai dit, dit Ce qui veut dire chéri de l'Éternel. Papa l'homme selon mon cœur. À, à cause de pardon. Dieu a dit ton nom. Je vais l'appeler chérie. pardon parce que, le Parce que David a compris Parce que David avait compris. La relation qu'on qu a, a. péché. Vu que j'ai péché. Pour ne pas Il faut la la relation, la pardon. Je dois demander pardon. pardon. Le pardon. Et libère à et Amen. Amen. Toi tu ne sais pas demander pardon. Je ne sais pas pour ma relation. Dis-toi que tu tues les relations. Yeba ka ozo ma ba relation. Dis-toi que tu tues les relations. Yo disaaso c'est qui pardon? Quand tu vois que si tu demandes pardon? O c'est c'est milliers. Je dis milliers. O ko mi loro bamba. Deuxièmement que rien. Ok non. Or que non. Chrétien. Chrétien. O aban a ranzani. craint Dieu? Sois sali ma bé. Quand il fait le mal? Il faut ami qui dit ça. Il doit suivre. Parce que, parce que Dieu aime. aime les personnes qui sont humbles. Dieu n'aime pas les autres. L'orgueil fait qu'une personne ne puisse pas demander pardon. Cette personne se voit supérieure à toi. L'orgueil fait qu'une personne, <mets> personne, qu personne ne puisse pas demander pardon. Parce que cette personne voit qu'elle est que tout le monde. sur la terre tu n'es pas, pas c'est lui oui. qui est supérieur nous tous sommes égaux amen amen, amen. amen. amen. Apprends à demander pardon l'homme selon les cœurs Dieu, David l'homme selon le cœur de Dieu il nous apprend à demander pardon et en cela a fait que David Dieu était content de lui et tellement David qui tellement qu'il était humble David Dieu avait dit à David à cause, à cause y a de il y a, ton humilité, toi Dieu je garde royauté pour ta descendance. descendance. Est-ce que vous humble? Est-ce que tu es humble? Oui, Ou tu es orgueilleux? Est que pardon? pardon? Est-ce que tu sais demander pardon? pardon. Ou pour toi tout ce que tu fais est normal. Tu dois apprendre à demander pardon. Parce que Jésus-Christ Jésus sur la croix sur la croix Il nous a appris à demander pardon. Deuxième point, notre deuxième point. Un homme, humble Un homme humble a la facilité de demander pardon à Dieu. Ou à son prochain. Amen. Tout le monde a pu s'en 51. 1 à 5. Comment est-ce que David dit à David David a dit à Dieu. Amen. Amen.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 Que j'avais fait. C'est pour ça que je suis venu devant toi. Que tu enlèves le mal. Que tu me laves. Que je devienne propre. Voilà un roi. Voilà un roi. Qui nous apprend. Que la pardon. Nous demander pardon. Une personne qui avait tout. Malgré mon toi Sala qui m'a blessé à foufaki. Malgré une personne de péché et c'est là qui souhaite ne pas que cette personne demande pardon à anzambe. Donc, donc il fallait que cette personne demande pardon à anzambe pour que Dieu puisse nous pardonner. Oyebi batoyo Salaambe. Tu connais les personnes à qui tu as fait du mal Fond, quand disais, de ne t'agenouille pas devant Dieu pour demander pardon. Parce que ces personnes sont encore en vie. Et le Saint-Esprit te dit cet après-midi les personnes à qui tu as fait du mal va aller chercher et demande pardon à ces personnes pour arranger la relation parce qu'on ne sait jamais, parce on ne sait jamais que la mort peut arriver si tu, mors, si tu meurs avec ton problème tu ne verras pas Dieu et il y a des personnes qui t'ont fait du mal qui t'ont demandé pardon mais tu n'arrives pas à pardonner juste à présent Jusqu'à présent, tu n'arrives toujours pas à pardonner. Et la relation n'existe pas entre vous deux. Tu t'étouffes tout seul. Parce que cette personne t'a déjà demandé pardon. Devant Dieu cette personne est Parce sincère. Qu elle Parce qu'elle t'a approché. Elle t'a T'as demandé pardon. Mais il reste que toi. Pour que tu libères cette personne. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Tu n'es pas encore chrétien. Il faut bon, moi. Tu dois changer. Amen. Amen. Amen. La Bible nous dit L'orgueil nous rend inconcentriques et nous conduit à aller bien au-delà de nos besoins et à penser que nous avons droit à tout. Ah oui. C'est ça l'orgueil. Oh, ah Kani oui. au vous avez droit à la news Je, Je pense, pense que, que tu, as, tu as, as le droit de tout, tout faire, de tout faire. Si nous lisons dans 1 Samuel dans 15 1 25 15 à 25 nous avons la, dans la Bible dit il y a la royauté avant, avant David c'était Saïd. un jour Dieu les a envoyés en combat La Bible nous dit Dieu avait dit, allez-y et tuez tous les bouréens. Et parce qu'ils avaient compliqué le peuple d'Israël. Quand je les ai sortis d'Égypte pour passer dans leur pays. Et Dieu les avait dit, préparez les soldats. Tuez-les tous. Tuez tous les animaux. Ne prenez rien. Voilà l'orgueil d'un roi. Voilà l'orgueil d'un roi. Ils sont partis. Avec ils, sont partis avec tous ces soldats. Tous. ils ont tué les gens. Ils ont tué les animaux. Tué les animaux. L organe l organe a dit, Prends le roi. Prisonne-le. Et ngombo prisonne Baza. Et prends les viandes qui sont en bon état. Ramène-les au pays pour euh, donner sacrifice. Regarde là où l'orgueil peut tomber. La Bible nous dit que Dieu était contre et ces et La Bible nous dit si tu dis dans 15 et à 25. À l'époque, prophète Samuel. À l'époque, c'était le prophète. Samuel, Samuel. au Parce que c'est Dieu qui avait envoyé répondu, le prophète. Il a répondu au prophète. J'ai fait comme Dieu a voulu. Mais au contraire. Mais il avait fait le contraire. Mais, tant là, roi David, mais regarde le roi David. Avec l'humilité. Quand Dieu a envoyé que après ce qu'il avait fait, David s'était humilié Il avait dit j'ai fait le mal Que Dieu me pardonne Le pardon est une force qui libère Si tu as la capacité de demander pardon à Dieu Le Saint-Esprit cet après-midi A capacité peut aussi au sein de frère nous pardon à la nous de demander pardon à ta sœur disons Amen, Amen. parce que c'est si une obligation et un chrétien, un chrétien de demander pardon, de pardon et de pardonner Amen. disons Amen. Amen si tu n'arrives pas à demander pardon si tu n'arrives pas à pardonner plus, tu n'es pas devenu chrétien si la mort vient tu n'arrives pas pour la polyme, misaradé, que tu ne pardonnes pas. L'enfer. Le Dieu te donne l'opportunité. Vu que tu es encore vivant. Pas, ma pardon. Tu dois savoir demander pardon. Voyez, mais vie le monde, tu connais ta vie. Pour plus que toi-même. Oye mi ni osa église. Tu sais ce que tu fais à l'extérieur. Oye mi ma relation yosana amour. Tu connais les relations que tu as. Oye mi baduni ni ogo Tu sais les personnes avec qui tu ne t'entends plus. Est-ce que Bobéba Nzaran a raison? Est-ce que tu avais raison à ce moment-là? Est-ce que Bobéba Napoléon a tort? Est-ce que tu avais tort à ce moment-là Est-ce que tu avais demandé pardon à ces gens-là Est-ce que tu avais pardonné à ces gens-là Et Dieu a besoin que tu demandes pardon à ces gens-là. C'est triste. Là où tu es, tu te demandes moi, vraiment, je dois chercher cette personne. Non, je dois lui demander pardon. Mais en bon, il va prendre pour un euh, chrétien. Non, un chrétien. Il faut demander pardon. Si tu n'as pas, si pas encore demandé pardon, tu retiens ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas encore pardonné, tu bloques ta relation avec Dieu. Et troisième point. Et le troisième point. Troisième point d'abisso. Au troisième point pardon. Le manque de demander pardon. Ou le manque de, pardon, et le, le manque de pardonner. Et bloque la relation personnelle la relation personnelle d'une personne avec Dieu. Et bloque aussi notre capacité. Ça bloque aussi notre capacité. Et notre vie de prière. Et notre vie de prière. amen. Disons amen. amen. Matthieu 5 Matthieu 5, Matthieu 5, 24. Je veux dire Seigneur. Amen. Matthieu 5, 24. Oui. laisse là ton enfant devant l'autel mm -hmm. et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton enfant. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons passé la nos enfants. Amen. Amen. Dieu est content de l'offrande. Amen. Amen. Amen. Si tu vas dans le juge, il y a une histoire dans le livre de juge. Bible Dieu avait envoyé un ange. Il a dit à l'ange, Yébisa Gédéon. Dis à Gédéon. Nous avons dit, Gédéon. Qu'il est un vaillant héros. So, si tu Bible, je L'ange ah, est apparu. Il, a non, il lui a dit: Vaillant héros. Vaillant héros. J'ai dit non. Moi, non, vaillant héros. Non, vaillant L'ange a dit oui. L'ange oui. avait commencé à dire: ce que Dieu a promis pour toi. Et le roi, il a Israël. Il a dans l'Israël, dire, Là, et ça pour ne va pas avoir un serviteur de Dieu et ceux qui peuvent si tu reçois un serviteur de Dieu la on ne le laisse pas de main avec toutes ces choses ange lui avait dit avec pour, croire pour croire que, que ses paroles sont de Dieu laisse-moi te donner l'offrande So, une bien, là, dire, ça, bien c est c est cette histoire. Gédéon avait un chant. L'ange lui a dit Je reste là, j'attends. Gédéon était rentré chez lui. Il avait préparé l'offrande, il a pris le dit devant L'ange lui a dit Mets à côté. Et l'ange lui, lui a dit A toucher à moi. Et le, disque, effectué, et le fait est descendu. Nous Dieu. Est... Mais dans Matthieu, dans Matthieu, on nous dit. Avant que tu donnes ton offrande. tu as emmené ton offrande. Nous Dieu t'a dit, dit je ne veux pas de ton enfant Va arranger ta relation Il y a troisième point Si tu n'arrives pas à si tu n'arrives pas à pardonner non plus, au dans Yonanza, tu, tu bloques ma, ma relation avec Dieu. Preuve année, matière, la, la preuve en est Mathieu. Dieu lui a dit Va Avant que j'accepte ton offrande, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Disons Amen. Pour Amen. Amen. Le besoin de Dieu est que étant que humain, nous écoutons la parole de Dieu, nous devons avoir une bonne relation avec les autres. Le besoin de Dieu est que nous puissions demander pardon aux autres. Tu as un problème avec qui pour que Dieu accepte ton offrande, il a dit Vas-y, retourne et arrange tout. La personne à qui tu n'as pas pardonné, La personne à qui tu n'as pas, pas pu demander pardon, jusqu'à présent. Jusqu Toutes tes prières, Dieu ne les écoute pas. Parce que, Parce que tu n'as pas demandé pardon. pardon. Tu tu n'as pas pardonné non plus Et tu as bloqué ta relation avec amen. Dieu Disons Amen C'est pour ça Mathieu nous Avant dit Avant que, que j'accepte ton offrande, Va arranger avec mon frère Quel problème qui ne finit pas La Bible dit que le paradis est pour les vaillants le pour les vaillants. le royaume des cieux Arrange la relation avec ton frère. Pour que Dieu puisse accepter ta prière. Pour que Dieu puisse accepter ton offrande. si tu n'as pas demandé pardon jusqu'aujourd'hui. kala Afrique. Peut-être tu peux dire il est resté en Afrique. Mais, mais ma téléphone est mais il y a des téléphones. Appelle cette personne. Le problème est à sa relation à Le problème est d'arranger ta relation avec Dieu. Nous Dieu nous peut revenir. S'il ne revient pas, il y a la vie. La, apocalypse. la Bible dit dans, apocalypse. dans apocalypse, Tous ceux qui ont besoin oreilles puissent écouter quand le Saint Esprit Saint-Esprit dans la parole créatrice. Le Saint-Esprit parle. Au début, j'ai dit. Le message qui Par rapport passé, au comportement passé, des chrétiens. Par rapport au comportement d'un chrétien. Un chrétien. Un chrétien qui ne pardonne pas, tu n'es pas un chrétien. Toi qui nous suis, Dieu soit loué pour les personnes Dieu qui nous suivent par rapport au message et au comportement des chrétiens. nous a appelé par rapport Bientôt au message. Bientôt Jésus revient. Arrange ta relation avec Dieu. Apprends à pardonner. Pour que Dieu puisse te pardonner. Apprends à demander pardon. Amen. Pour arranger ta relation avec, Amen. avec Dieu. Amen. 1 Jean 4 verset 20. Amen. Amen. Si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'il haït son frère C'est un menteur Car celui qui n'aime pas son frère il voit comment peut-il aimer Dieu Et qui ne voit pas la parole de Seigneur Amen. Si une personne dit Si une personne dit qu'elle aime Dieu C'est un menteur Comment tu peux aimer Dieu Que tu ne vois pas mes frères Moïse, Moïse ta soeur que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Amen. Amen. amen. Parce que vous êtes disputés. Tu es resté énervé Tu ne lui parles plus Après tu vas dire que tu l'aimes Après tu vas dire que tu aimes Dieu Tu es un menteur. Avant que tu aimes Dieu Aime ton prochain que tu vois Aime ton prochain que tu vois Temps prochain, si temps prochain avec Jésus Christ bon avait appelé cette personne le bon Parce que ce, jour là, Parce que ce bah, jour là. que Une personne est en train de et voyager. Et voyage à, Koutaïna, à Et pendant son, son voyage il bah, a rencontré. des bandits. à Les bandits bah, les, les avaient frappés. Alors, Le sacrificateur abandonne qu'un des temples. Le sacrificateur partait au temple. Aller qui est? Il est passé. La des Mais un bon est samaritain. Un bon samaritain un Il a vu cette personne. Et a soigné cette personne. Il a emmené la Il, Il, Il a payé l'argent. Voilà, voilà, voilà une personne qui a Voilà une personne qui a nos été. A a été, Mais, a a été Mais comment tu n'arrives pas à pardonner pardon Comment tu n'arrives pas à demander pardon à tu aimes pas Dieu non plus. Amen. Amen. L'amour couvre le mal. La Bible nous dit Tu peux être débordé des grâces. Tu peux parler en langue. Tu peux enlever cette toiture à la prière. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Une personne qui a l'amour. Pardonne facilement. Une personne qui a l'amour. La demande pardon avec facilité. Parce qu'il connaît ce qui est un bon chrétien. Un bon chrétien. Ne reste pas énervé contre son prochain. Quatrième point. Quatrième point. Cosang aussi la pardon. Le manque de demander pardon. Ou cosang la l'imbi ça. Ou le manque de pardonner. Et Fou la porte y diable. Ouvre les portes au diable. Tolo amen. Disons amen. Olimbi sabaté. Tu ne pardonnes pas au combat au non plus à demander pardon BBC, tu as gâché ta relation Et avec le diable les tu as ouvert la porte au diable 2 Corinthiens De Corinthiens chapitre 2 chapitre 2 verset 10 à 11 verset 10 à Seigneur amen 2 Corinthiens 2 10 à 11 Et sous ces rapports, ce qui est glorieux ne l'a point été. Et à cause de cette gloire qui lui est supérieure, en effet, ce qui était passagère a été glorifié. ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Parole Seigneur. Amen. Amen. Dès Corinthiens. Dès 10 à 11. J'ai lu la parole Seigneur. Amen. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. En présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ce dessein. Au reste, et lorsque je suis arrivé à toi, pour l'évangile de Christ, quoi que. Le Pardon, frère Amigo, pour ça, mon Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Or, à qui, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, et lorsque je fis arriver à Troie, pour l'évangile de Christ, quoi que le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'ai point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas c'est pourquoi ayant pris congé d'eux j'ai parti pour, pour la Macédoine grâce Sous à, nous, à, nous, à la, merci. la parole du Seigneur Amen c'est l'apôtre Paul qui dit c'est l'apôtre Paul qui dit, qui dit il, il confirme que le Christ a dit si je vous ai pardonné c'est parce que La paix pour ne pas donner l'accès au diable tu vois la raison pour laquelle Dieu nous a pardonné. Si Dieu nous avait pas pardonné, si Dieu n'avait pas pardonné, la personne le diable va avoir l'autorité sur l'homme. Et toi, cette personne qui n'arrive pas à pardonner, J'ai ouvert les portes au diable, toi qui n'arrives pas à demander pardon. tu as ouvert les portes au diable. Et le diable va rentrer et il va faire ce qu'il veut. Le, le diable va rentrer et il va faire. Parce ce qu'il veut. Que au fond, les Parce que tu as ouvert les portes. L'apôtre Paul nous dit. De Corinthiens. C'est pour cela la Sabino. C'est pour cela je vous ai parlé. Pour ne pas donner l'accès au diable. Tout le Amen. Disons Amen. On fait ça, Diable, tu as donné l'accès au diable. Parce qu'on vous demande Tu as demandé pardon et tu n'as pas pardonné C'est pour cela que ta vie est devenue compliquée C'est pour cela que ta vie est devenue compliquée C'est pour qu'il y a des choses que tu fais tu te Parce que Dieu n'est pas avec toi Tu t'appelles chrétien Tu n'es pas. pas chrétien Tu n'es pas chrétien Tu n'es pas. pas Parce que si tu connais Christ tu pardon Tu dois demander pardon au début j'ai dit Il a dit que Dieu puisse nous Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons Est-ce que les gens qui sont que Tu as déjà demandé à Dieu de les pardonner Un chrétien élimine Chrétien est imitateur. Bible christ La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, bah, oh, bah, ceux qui ont cru en moi, il a pouvoir, ils ont le pouvoir de faire plus que moi. Ceux aux la Si tu n'arrives pas à faire plus parce que moi que parce, parce en toi, pardonne nous place tu n'as pas encore le pardon. Diable, ta voix place. C'est le diable qui a passé au la Parce que tu as ouvert les portes. À Pota, à Fanda, il est rentré. À il dit, et il dirige. Dieu a besoin. pardon. Que nous apprenions à demander pardon. Si Demande pardon à Dieu pour le péché que Et tu as. Et demande pardon à ton prochain. Demande pardon. Ma au mal que tu es en train de faire. Cela t'aidera à à arranger ta relation avec Dieu quatre points de de Il y a points nous avons parlé cet après-midi la Bible nous dit la parole sans pouvoir de de de de faire, de de de faire, de de faire, faire quelque chose avant de retourner vers Dieu est-ce que Dieu nous ce que le Dieu